J'ai commencé la batterie sur le tard puisque j'ai commencé euh, à l'âge de 16 ans. Euh, en fait, à la base, je suis chanteur. J'ai commencé à chanter dans un groupe, euh, un petit groupe euh, au lycée, Deux de Jimi Hendrix, Doors, ce genre de truc. Et le batteur était euh, extraordinaire de ce groupe. Il jouait un peu à la Mitch Mitchell, à la John Bonham, un mix de tout ça. Donc ça m'a vraiment séduit et puis euh, je suis passé de répète en répète à, derrière mon micro à, derrière la batterie à lui demander euh, comment on faisait le charlet, comment on jouait la caisse claire, comment on jouait la grosse caisse, etc. Et puis euh, De fil en aiguille j'ai arrêté le groupe et puis euh, c'est devenu mon meilleur pote. Et puis on a commencé à, à faire des sessions où il m'a expliqué euh, un système binaire, un petit pattern, euh, un petit break, etc. Voilà j'ai commencé comme ça. Et en fait ce qui m'a plu vraiment dans la batterie c'est ce côté euh, euh, envolé, aérien, euh, avec beaucoup de, de couleurs. et euh, c'est euh, En fait, en, en, écoutant, euh, en écoutant Hendrix, il euh, y avait un mec qui était extraordinaire qui s'appelait Mitch Mitchell. Et, euh, qui, avait un, qui avait un jeu vraiment euh, très très original, quoi si tu veux. Et ce mec-là m'a vraiment touché, c'est lui particulièrement qui m'a touché, Bonham aussi. Mais il y avait un truc chez Mitchell que je retrouvais pas chez Bonham. Et euh, c'est ça qui m'a vraiment plu. Et j'ai appris des années plus tard que Mitchell, finalement, était un batteur de jazz. Ça, ça m'a un peu fasciné, en fait. Et puis, euh, j'ai pris conscience aussi de ce que pouvait être la batterie au, au sens premier du terme, c'est-à-dire. Euh, ce côté spectaculaire qui te permet d'accéder à des choses euh, différentes, euh, des, des sensations que je ne connaissais pas en fait en réalité et, et qui m'ont euh, complètement euh, séduite fasciné, euh, ouais. Et puis en fait progressivement j'ai accompagné des artistes dans des styles euh, assez différents. Ça a commencé par le rock, ensuite euh, blues rock, ensuite euh, on va dire plus euh, chansons. J'étais dans un groupe de chansons françaises pendant deux ans qui s'appelait Zora, un groupe parisien. Là pareil, on a pas mal tourné aussi et euh, finalement ça m'a amené à des choses très différentes, à devoir m'adapter, adapter mon son, adapter mon jeu, euh, à me remettre en question systématiquement, à être vraiment à l'écoute de ce que voulait le chanteur. J'ai appris que bah, quand tu, tu joues de, de la batterie pour toi ou quand tu joues pour un chanteur, c'est pas du tout la même chose. Tu dois être au service de la chanson, des paroles, du texte, de, des nuances. Tu dois mettre le chanteur en valeur. Ton job premier, c'est ça. En fait, moi, je considère que la musique, c'est un langage. Comme, euh, comme notre langue, parlée, Et euh, que dans notre langage, bah, on, a, euh, on, a une, on a des codes. On ne parle pas quand quelqu'un parle, on ne lui coupe pas la parole. On essaie de mettre en valeur l'autre. On a une manière d'échanger en principe qui est équilibrée, qui est cohérente. Par exemple, tu ne vas pas hurler si quelqu'un chuchote ou quand tu discutes avec quelqu'un, je pense que tu es plutôt aimable. ou Si tu ressens quelque chose de fort, bah, tu ne vas pas avoir le même rôle que, ou la même manière d'interpréter ta diction que si, si, si, si, si c'est l'inverse. Pour moi, la musique, c est, c est vraiment, euh, ça se fait vraiment dans ce sens-là et euh, donc ça, c'est mon axe principal. Ce que je veux moi, c'est former des musiciens, c'est pas former des techniciens. Ça, ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est quand tu mets une cymbale, tu sais pourquoi tu mets cette cymbale à ce moment-là. Quand tu fais une relance, tu fais pas une relance pour te faire plaisir, mais tu mets une relance parce que ça sert le morceau à ce moment-là. Euh, si tu vas jouer ta ride, bah c'est pour ouvrir, c'est pour aérer, parce qu'à un moment donné tu as un solo de piano ou un solo de sax, le demande, t'es pas dans quelque chose d'aseptisé euh, où tu vas jouer euh, tes parties propres euh, sans, te, sans considérer euh, les autres, euh, sans considérer la musique, et euh, en fait j'essaie vraiment d'axer le jeu autour du collectif et pas autour de, de l'instrumentiste, voilà. La batterie, euh, dans, dans mon projet, dans mes compos, c'est ce que je compose en dernier. C'est-à-dire que vraiment, euh, je, je compose au piano. Souvent, euh, soit je trouve le, la, la, la ligne mélodique, soit je, je trouve la grille, donc la harmonique, tu vois, euh, la structure. Et puis, euh, puis là-dessus, je me mets en position de batteur, comme si, comme si un compositeur me disait voilà Thomas, euh, je viens de créer ça, qu'est-ce que tu peux euh, me concocter là-dessus Tu vois Et je me mets dans ce rôle-là moi. Donc voilà. Donc la batterie c'est marrant parce que c'est ce qui est le moins central dans ce projet et euh, ça tourne plus autour des compos, de la mélodie, du thème et ensuite j'écris euh, les parties de batterie. Euh, donc voilà, moi je rêve de voyage avec ce projet, c'est une grande chance de pouvoir déjà euh, de pouvoir euh, faire vivre sa propre musique, pour moi, c'est top, c'est un rêve. Donc, euh, donc euh, oui, emmener ça le plus loin possible et continuer à, à avancer là-dessus pour l'avenir. Euh, continuer à faire vivre ça, et puis euh, en passion, et toujours au service de la musique. C'est quand même pour ça qu'on est là, et puis euh, partager avec les gens. Parce que c'est souvent, euh, on met beaucoup en valeur le côté musical, mais... Pour moi l'aspect humain est super important, grâce à la musique j'ai rencontré des gens, j'ai la chance de jouer avec des mecs adorables qui sont toujours de bons conseils euh, et ça c'est précieux et, euh, et voilà. C'est aussi grâce à la musique qu'on peut rencontrer des gens, des gens bien, euh, vivre des, des expériences euh, hors du commun quoi en fait euh, voilà. j'espère que ça continuera le plus longtemps possible tout simplement.